Salut à tous, fans d'Halo, c'est Kino, et aujourd'hui il est temps de faire un petit point sur les Halo Awards. En juillet dernier a eu lieu la cinquième édition des Halo Awards où les meilleurs créateurs de l'année 2020 ont été récompensés par vos votes. Nous récompensions les meilleurs screens, les meilleurs dessins, ou encore les meilleurs scénarios de machinima, les meilleurs machinima humoristiques, sans oublier les meilleurs premiers machinima, et bien d'autres. La cérémonie de récompense avait eu lieu sur Twitch, en direct, devant de nombreux fans et créateurs à avant de trouver sa rediff sur YouTube. C'est plus de 300 votes qui avaient été cumulés dans les 12 catégories proposées, parmi un panel des meilleures créations sur les plus de 150 recensées. L'événement était de taille, de nombreuses surprises avaient eu lieu ce soir-là, dont la participation de David Kruger, voix francophone du Master Chief, qui était venu féliciter les créateurs en personne. De plus, et pour la première année, nous avions offert aux 3 meilleurs créateurs des trophées pour marquer leur récompense et leur victoire. Et c'est plus de 20 personnes qui avaient finalement participé à l'élaboration de la cérémonie en elle-même. Il est donc important de porter notre regard vers la sixième session des Hallowards, devant récompenser les meilleurs créateurs et créations de l'année 2021. Pour que votre création soit recensée pour les prochains Hallowards, c'est très simple Rendez-vous sur Allo.fr, rubrique création, et postez simplement votre travail. Aujourd'hui, le recensement des images, des vidéos ou même des mapforges sont quasiment impossibles sans les forums, les réseaux sociaux ou Discord ne laissant une durée de vie très limitée à chaque poste. Nous avons alors mis en place une toute nouvelle section sur Allo.fr destinée à présenter durablement votre travail à la communauté. Nous comptons sur vous pour que les Halo awards puissent être réalisés cette année encore de la meilleure des façons. Pour être transparent avec vous, nous comptions sur Halo Infinite pour relancer la création, mais le report de la forge risque d'amputer grandement le travail communautaire. Nous souhaitons malgré tout vous proposer une session des Halo Awards cette année. N'hésitez donc pas à créer pour soutenir l'ensemble des créateurs francophones et permettre à la session des Halo Awards 2021 d'être encore meilleure que la précédente. Toute création est prise en compte. Images, vidéos, forge, cosplay, vous serez peut-être le meilleur créateur de demain. Vous avez jusqu'au 31 décembre 23h59 pour poster vos créations réalisées en 2021 sur la section création de Halo.fr. N'oubliez pas, que ce soit via le groupe Facebook ou encore par Discord, la communauté francophone sera toujours ravie de pouvoir vous aider à réaliser vos futurs projets. On compte sur vous, n'hésitez pas à poster vos questions si vous en avez. Bravo à tous les créateurs qui ont déjà posté leur travail, il y a déjà de très belles choses. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite, et surtout, vive à l'eau Soyez prêts, je ne vous quitterai pas. Je suis impatient de voir vos créations de l'an prochain. Surtout, n'oubliez pas, il vous faut une arme. John, terminé.